Oui, merci. Nous sommes euh, sur la place de la mairie de petit euh, dans le cadre de l'opération Solidarité lancée euh, pour euh, aider les sinistrés euh, suite à la tempête Fiona. Donc, euh, les sinistrés de petit et de Guayave. Nous avons lancé cette, à, cette opération solidaire avec euh, notre association Force à Pays Guadeloupe et également euh, l'association Caïcafet et l'IAN Nage. Euh, Bocaz. donc voilà c'est une association c'est une action en collaboration et solidaire donc euh, nous sommes euh, contents de, du succès que nous avons rencontré puisque nous constatons que la population est eh bien adhère et que le peuple guadeloupéen est solidaire Vraiment solidaire, nous sommes euh, de toutes parts euh, sollicités euh, et les, nous voyons vraiment la générosité des Guadeloupéens. Donc c'est on main qu'à la vélote. En tout cas merci, merci à toute la population de Petitbourg, à la population aussi puisque et on a reçu aussi le soutien de Bémao, des associations de Bémao, du Lamentin. C'est on main qu'à la vélote et vraiment merci aux commerçants aussi de petit Petitbourg, euh, aux petits bourgeois aussi qui ont fait le geste et qui ont répondu présent. Donc euh, nous sommes là jusqu'à cet après-midi et nous demandons à ceux qui veulent encore venir euh, de, ou sinon aussi de me contacter, Pascal Delver, au 06 90 15 16 67 puisque euh, nous allons continuer l'opération tout au long de la semaine. Voilà, merci bien. Bonsoir, Patrice Nanette, euh, vice-président de l'association léonage Bocase. Effectivement, euh, avec l'association de Bemao et de Pascal Delver, nous avons effectivement voulu euh, nous joindre à eux pour pouvoir euh, mener à bien cette action. Donc euh, depuis ce matin, nous sommes ici à Petit Petitbourg et nous avons énormément reçu de dons. Donc nous sommes là durant toute l'après-midi, euh, la population, effectivement, peut venir nous donner les aides et appeler, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, l'appeler durant toute la semaine. Nous, d'ores et déjà, nous vous disons que normalement, samedi prochain, si Dieu veut, nous serons devant euh, l'association lionnage Bocas, mais avec les autres associations de Bémao et aussi de Petit Bou, devant euh, Carrefour euh, Market du Lamentin, où nous allons effectivement demander à la population, d'être généreux en pack d'eau, en vêtements, en matériel scolaire, et aussi en produits secs et produits de première nécessité. Voilà, il faudrait effectivement que nous puissions aider nos compatriotes parce qu'il y a vraiment, vraiment euh, euh, une population qui a été sinistrée. Donc euh, n'hésitez pas, aidons-les. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous, bonjour euh, la population guadeloupéenne. Euh, moi, c'est Nicole Ramassami, présidente de l'association Liénage bocase Nous sommes cet après-midi, depuis ce matin, je viens d'arriver moi puisque je travaillais. Nous sommes à Petit-Bourg avec euh, monsieur Pascal Delvert. Je suis aussi avec Betty Tafial, qui vivait la secrétaire de l'association Liénage bocase qui nous nous sommes associés pour mener cette action de solidarité. Pour les, les sinistrés de Groyave qui ont vraiment, qui sont dans le besoin, aussi de Petit et aussi sur la Basse-Terre, nous sommes là pour les accompagner. Vous pouvez voir derrière moi toutes ces personnes qui sont là, qui nous apportent de l'eau, des vêtements, des chaussures. On est aussi avec euh, le président de l'association de Bimao, Monsieur euh, Bandex, Jimmy. Je suis aussi avec euh, Charles Grépois, euh, qui est de Petit -Bourg qui nous accompagne dans cette action. Et nous sommes là, nous allons continuer. L'Ionage Bocas sera samedi prochain au Lamentin. N'oubliez pas de venir nous soutenir. Nous serons au Lamentin pour mener les mêmes actions. Nous serons là depuis 9h, de 9h du matin jusqu'à 16h. Euh, ce sera samedi. Comme on dit, on ensemble, c'est un mec à laver l'autre.